c'est vraiment mon client type qui manage je vous plusieurs fiches euh, de fiches de persona voilà plusieurs nous amener des buyer euh, de donc les nerf freins, et réticences, motivations et attentes habitudes et personnalité vraiment là où ça dépasse juste les données démographiques de la personne je vais vraiment dans, dans le détail pour identifier cette personne. Une fois dit le détail de la personne, donc, ça va me servir pour créer un contenu adapté. La personne selon ses centres d'intérêt, ou bien sûr, selon ses phases. J'ai pris un autre exemple, c'est Thierry, c'est un, un, un exemple de, de personnel créé pour le lancement d'un service de téléséc télésécrétariat. Les « buyer personnalisées » ont à qu'il y a une structure et qu'il le maximum, le plus d'informations que je peux avoir les « buyer person je peux l'identifier. Mais généralement, c'est des données démographiques pour commencer, donc nom prénom âge, situation familiale, le, le domicile, le lieu de résidence, le lieu de vie ou la biographie. Donc, aussi les motivations et attentes, les freins et réticences, les habitudes et la personnalité. qui m'a fait le marketing automatisé. et à matelas où comme aussi il y a des outils qui peuvent nous aider à créer nos, nos bio journey. oui. oui. Je ne sais pas si monsieur qui y a information, vous avez vu sur une très a Et Et En fait, le, le, le, le, le, le problème, est personne, problèmes personne c'est pas une personne derrière julie, C'est vraiment un, un fiche de clientisme. Selon par exemple l'outil, il y avait Extension. La photo, d'ailleurs, elle est très importante pour les équipes marketing. C'est un focus sur la personne. Kenji fait un coup d'œil, il cible les personnes de 25 à 35 ans. Qui m'a fait le marketing traditionnel Je ne vais pas avoir un contenu adapté par la personnalité. Donc, on utilise les les buyer personnes. Et on peut utiliser plusieurs personnes. Mm. Il y a un exemple, je suis avec Julie, c'est vraiment. Je suis l'équipe marketing, je suis Julie. Je suis Julie, elle a cette âge-là, elle a ces intérêts-là. Idéalement, j'essaie de me le maximum. Mais il y a un qui a cette donnée, il y une expérience, un qui j'ai déjà une base de données de clients. Je peux identifier, je ne sais pas, il y marque. Il y a un minimum de deux ans d'existence. On est à l'extension, c'est un outil de création de bio personnes où on va essayer de faire sortir 5 personnes, 5 bio personnes Cette personne, elle sera capable de faire sortir 5 personnes. Al vous savez, le client qui achète le plus de buyer base, c'est vraiment mon client type, mon client customer. Le, par exemple, elle en tant que marque, je sais que il y a 35% de mes ventes, elles arrivent chez les femmes euh, âgées de 35 ans, jeune cadre dynamique, elle euh, touche un salaire plus que 3000 dinars euh, par, euh, par mois, etc., etc., etc., etc. Donc, je sais, j'ai cette information. allez je pour identifier justement les centres d'intérêt, je n'ai pas des informations ciblées, soit disant, elle juste une nouvelle une nouvelle type de, de personnes, à part Julie, je vais créer un autre type de buyer persona. Donc je peux avoir plusieurs types de buyer persona. Et, en, et encore tant mieux, pour chaque buyer persona, ça va couvrir au moins 100 à 1000 à 10 000 de, de, de, de cibles réellement, qui vont recevoir des contenus adaptés à leur sens d'intérêt et à ce Pardon. C'est bon? C'est clair, au sens de la base du déjà. La base déjà un des Tous les métiers, tous les business pas un client. Vous avez déjà des Même au moment où je le X déjà je une base. Le problème, c'est que je vais ça. Après, adapter le produit, adapter par rapport de la c'est quelque chose, Ça de la de de de elle a je n'ai pas cette base. Dans les, selon l'objectif, si j'ai la base de données, et c'est une base de mes clients et prospects, elle a je souhaite implémenter une stratégie, une marketing. Je dis que la base est telle. Je dis comment je crée un premier client idéal. Un être CV, un être client les centres d'intérêt ou des centres de par exemple etc., etc. donc je vais essayer fiches de mes personnes donc madame qui ont des ou les ou donc je les fiches de, de, de, de, de personnes. Oui, en fait, je ne visse mon impatience pour quelque chose donc selon les les, les centres d'intérêt ou selon les phases je ne suis pas toujours je ne pas dans les phases de décision elle a selon mon expérience puisque j'ai la même année et j'ai des clients n'a les clients avec qui en fait là il a eu contact avec moi le chef me fait salon salon il a parlé à fais salon en termes de la promotion des tue la vie etc je sais qui qui l'est intéressé par ça je peux elle par la suite par exemple sur ça je peux créer un contenu adapté je mets à une machine de salon j'ai géré là bas par exemple avec décalage, j'essaie de créer « By a Persona » pour avoir cette réflexion en basse sur les centres d'intérêt, sur les informations concernant ces personnes, pour adapter la création de contenu des mots. Ma recherche réflexion, c'est juste le cas où on peut le faire aujourd'hui, à base de données, Je trouve déjà qu'il y a une affaire, qu'est-ce qu'il a besoin comme information, et je vais nourrir la relation avec lui, petit à petit, petit à petit, jusqu'à le convertir d'un visiteur. T'as le personnage, il sait que l'optère est inconnu, on voit un visiteur. Si j'ai les outils nécessaires sur le site web pour le convertir d'un visiteur à un prospect, il va se convertir, donc je n'ai pas les scénarios que, le, le scénario que j'ai imaginés, il va recevoir les informations nécessaires, on va bon, voilà la prospect, on va faire un graphique comparatif, on va faire voilà un graphique démon, on va faire un graphique de 30 minutes de conseil, on va dire j'ai appris, voilà partage avec moi tes objectifs, je peux t'aider. L'essentiel est la même démarche commerciale. Fais le base de données, il y a vite. le prospect, donc une fois converti en prospect, je peux le, le, le convertir en, en client aussi. de façon automatique, voilà, manuel. Rattager une stratégie à un site e-commerce. Si j'imagine une stratégie, une marketing d'affecting, tout un site e-commerce, je ne vais pas attaquer un par un le il est dans quelle phase, etc. J'ai le personnel, c'est par exemple qui m'a être. Elle est éligible, c'est-à-dire à un site e-commerce, peut-être des produits cosmétiques. Donc je vais savoir si elle est inscrite ou pas. Par exemple, si elle est inscrite, j'ai une idée sur son panier moyen. ça, c'est très important. Mais je vous dis vos bases données. Non, on n'est pas de donner ça. C'est pour que je dois aller. Mais c'est une très bonne question. Est-ce que Est-ce que je peux intervenir pour faciliter un peu le... Concept de persona. Okay. Si j'ai bien compris votre question, euh, en marketing traditionnel, on passe primordialement par mm -hmm. ce qu'on appelle la segmentation de marché. Donc, pour chaque segment, okay. euh, on doit imaginer un profil idéal de client. Donc, euh, pour moi, une marque qui vend des produits cosmétiques en Thierry pour les femmes. Donc, pour moi, euh, le, le, le profil idéal, c'est une femme entre 45 ans et euh, 50 ans qui occupe un tel poste, qui a un tel salaire, qui a ses enfants, euh, qui est active dans la vie sociale et tout ça pour s'occuper de son de son oui. voilà Donc le persona c'est un profil imaginaire qu'on doit euh, l'imaginer ou bien euh, on se base sur l'historique le, le, le, de l'objet. Dans quel secteur si vous, vous permettez Vous êtes dans quel secteur ah oui. Agence de voyage, Agence La voyage. Ouais. Ouais. Mmh. Est-ce que vous vous spécialisez dans un les le moi, c'est mmh. l'agence la de voyage qui attaque non, le, le coach. <coughs> ah. bon. monsieur okay, okay. Domaine de tu connais très bien tes personnels. Ahmed, il a, il a 30 ans, par exemple, Parce là, 30 ans, euh, employé, il a un budget moyen, il préfère voyager une seule fois, deux, deux fois par an. Au budget, il a un moyen, euh, le jour où Ahmed, tu vas le cibler, tu vas le cibler avec, par exemple, par exemple très petit. Je vais vous le supplé, mon, mon, je vous je vais vous avec un voyage vers le Philippines, je vais vous avec un voyage, Voilà. Donc, je vais vous suivre 10 comme ça, très bien, ce Non, non, non c'est sûr. Ce ne sont pas des contacts, ce sont des personnes, ce sont des modèles. Ce sont pas ce sont 10. 15, 20 mars, Oh, les contacts réellement, t'as. Elle a des contacts. a des contacts. J'ai une idée, Je idée. Par exemple, un site attendu pour les agences de voyage. Moi, je trouve que c'est un peu mieux. Tu de l'impression que une base de données qui dans quel type de personnalité. C'est des jeunes cadres qui ont l'habitude de commencer un produit, mais un peu de voyage. Les animaux dans quelle base déjà pour commencer des